2020, actifs et activistes, sunnistes et l'unifa, en acte anti-actionnaire, ici si c'est Action Antifa. T'as capté leur agissements, ils épuisent tous les gisements. Le chaos est palpable, mais toujours autant de sceptiques qui se mentent, qui se mais rien ne pousse dans leur cervelle atrophié Ce sera nous la seconde, parce qu'à eux, c'est sûr qu'on peut pas se Je crois qu'il leur manque des gaz, des des bulles, en rien d'une belle BD Tout ce qui a attiré de là ces c'est des cartouches de LBD. Sache que nos morts, nos malades et nos addicts ne sont que le fruit du sort pensé par ces chacals, donc zadistes. et notre matrice, wesh ma gueule, c'est pas triste. Autonome, solidaire, paraît à leur crasse On a connu en les doses de l'exomile et les budgets divisés par zéro. Tous ces corps humiliés, ces petits chez bousillés Mais on est toujours là prêt à enquiller leurs boucliers, leur vitrine de boutiquiers. T'inquiète, on est outillés sous la banderolle toutillée. La rue est chaude, en vrai, c'est douillé. Leur discours faussé creuse le fossé entre nos deux Quand Ils ont beau nous rosser, nous bolosser par tous les feux Quand camp. S'embrassent sur les barricades, embrassons-nous, camarades. L'adversité resserre les liens, de toute façon, on n'a plus peur de rien. <rire> 161